Salut Dans ce tuto, on va voir comment décorer une boîte à thé ou une boîte à bijoux. Et vu que c'est bientôt la fête des mères, j'ai décidé d'utiliser un pochoir à forme de cœur. Avec ça, on a besoin du mode un petit outil avec la pointe en caoutchouc. On va rajouter de la dentelle avec du vernicol Peinture acrylique et naturellement, toujours des outils pour bien travailler. Avant tout, on va bien poncer les bois pour enlever les petites imperfections et dévisser les vis pour travailler comme il faut. On va mettre un bout de scotch seulement sur les côtés. Comme ça, on peut vérifier les résultats. Et on va commencer à mettre le mode impasse. C'est vraiment très facile à faire. Vous étalez en façon non plus euh, trop régulier C'est encore plus joli. Et on peut récupérer aussi la pâte en plus. Moi j'ai toujours un, un petit pot avec euh, la pâte que je récupère. Comme ça je ne fais pas du gaspillage. Et vu que c'est hermétique, elle reste comme nouvelle. Avant de tout enlever, je peux vérifier les résultats qui me convient très bien. Je laisse sécher à peu près 10 minutes. Je profite pour nettoyer mes outils et les pochoirs avec de l'eau tiède et un petit peu de savon de Marseille. Je récupère la pâte en plus. Après 10 minutes un quart d'heure, on a laissé sécher un petit peu la pâte et avec euh, ces outils avec la pointe en caoutchouc, on va donner un peu plus de relief. prendo un fiora le carone, il est bien sec on va coller la dentelle maintenant On laisse sécher 5 minutes avant, euh, avant de continuer. Maintenant, on laisse bien sécher. Je ne mélange pas bien les couleurs pour avoir justement des nuances déjà sur les pinceaux. Et je commence avec une base foncée pour l'éclaircir après. Je commence avec un mouvement rotatoire pour les faire rentrer dans toutes les parties du cœur et de la dentelle. La couleur, ça foncera un petit peu au séchage. N'hésitez pas à faire beaucoup de couleurs. Euh, vous pouvez la conserver, vous mettez du papier euh, transparent de cuisine sur euh, votre assiette en plastique et vous la mettez dans le frigo, ça se conserve euh, sans souci. Comme vous voyez, dans les pinceaux, il y a déjà euh, plusieurs... Euh, plusieurs tons et on laisse sécher on peut procéder avec euh, les autres parties Éclaircir un petit peu les couleurs. J'ai pris la même base et j'ai rajouté du blanc. Et vraiment, je m'amuse à essuyer les pinceaux sur les reliefs du cœur et de la dentelle. Vraiment, il faut, faut pas réfléchir. À... Laissez-vous aller. Et maintenant on va faire des retouches, on va rendre notre couleur plus claire avec euh, que du blanc, il faut être vraiment euh, très léger euh, avec les pinceaux. Il faudra faire cette opération au moins deux fois et toujours laisser sécher entre une fois et l'autre. Une fois qu'on a fini de faire toutes les nuances, on va soit utiliser simplement les doigts, soit si vous l'avez, c'est un pinceau éponge. Et ça permet de mettre en valeur vraiment que les reliefs et cette fois, je vais prendre que du blanc. bien séché, et naturellement, on va faire ça partout. Je conseille toujours de vernir les bois, ça les protège bien. Vous avez soit des vernis en bombe, que des vernis euh, liquide. Et, une fois que c'est tout fini, vous pouvez remettre euh, les sarnières à la boîte. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Et surtout, à bientôt avec des autres techniques.